les gens, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière comme vous avez pu le remarquer pour des raisons évidentes de règles de la communauté youtube cette vidéo est censurée vous la retrouverez en version non censurée sur mon site tipwee.me <t 'en fichu> Et aujourd'hui, on va, on va parler un petit peu de, de projets spécifiques de la chaîne qui sont en train de, de se mettre en place et d'une sorte de, de tournant militant que j'avais envie d'opérer pour, pour la chaîne. Euh, ce tournant, c'est déjà donc du coup, la création de TipWeekwami, qui est un site qui va regrouper pas mal de choses, notamment, euh, notamment pas mal de réflexions qui viennent d'autres plateformes que j'ai pu avoir sur des réseaux sociaux, que j'ai pu avoir sur le Discord, que j'ai pu avoir à d'autres moments où j'ai exprimé ma pensée de façon construite pour l'expliquer à des gens et où je me dis, c'est dommage que ça reste sur cette plateforme, du coup, je vais la centraliser et la mettre sur, dans une forme un petit peu plus euh, lisible et, euh, et au propre, quoi. Donc voilà, ça servira à ça. Tipwee.me servira à mettre des vidéos qui seront euh, virées par YouTube. Euh, Au-delà de ça, vous pouvez accéder à mes vidéos YouTube normalement sur tipway.me. Elles sont, elles sont alignées, enfin voilà, il y, y a un système qui permet de, de mettre les vidéos de YouTube sur cette plateforme-là. Euh, vous y retrouverez également mes lives quand il y aura des lives avec une messagerie spécifique à tipway.me, ce qui permettra de s'éloigner de la messagerie du live et d'avoir la messagerie de ce site particulier. Vous aurez accès à une galerie photo et euh, également à une galerie photo et on y vient qui est intéressante, une galerie photo euh, avec des nudes qui viendront de projets euh, de photoshoots soit personnels soit de collaboration avec d'autres photographes dans une démarche euh, de réappropriation de mon corps d'une part mais on va pas se mentir mon corps il est assez réapproprié maintenant, euh, ça va aussi être et de façon très marquée, une façon de dire il euh, n'y a pas que les corps de cis qui sont beaux en fait donc on sera complètement dans la lignée du trans is beautiful et voilà l'idée c'était vraiment d'avoir euh, d'avoir des photos artistiques de nu d'une personne trans pour euh, mettre ça en valeur et et euh, voilà autre chose dans 1000, il y aura une section fan art il faut que je mette à jour, mais il y aura une section fan art. Euh, voilà Donc si jamais je vous inspire au point que vous ayez décidé de faire un dessin de moi, je pourrais publier ces dessins sur cette section et euh, mettre vos liens vers vos réseaux sociaux dedans, histoire de vous donner de la visibilité. Euh, je crois que c'est à peu près tout. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira autant que moi ça me plaît de le faire. Et puis on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos et j'espère vous voir sur tipoui.mi très vite. Voilà voilà, tipoui